De l'automne, les feuilles commencent à tomber, c'est ce qu'on a autour et, et le squelette de l'arbre se, se révèle. Et pour moi, c'est la vie en fait cet automne et cet hiver. On n'est plus du tout, ça peut paraître paradoxal, on pense souvent que c'est le printemps la vie, et pour moi, c'est plutôt l'automne et l'hiver parce que l'arbre euh, commence à faire apparaître euh, le fût, son tronc, puis après les branches, puis les ramilles, et puis. Euh, ce qu'on n'a pas au, au printemps et, et, et en été. Donc on a la structure, et cette structure, c'est une structure qui n'est pas symétrique, mais qui fait penser aux racines de l'arbre, donc la vie. Les couleurs sont très importantes et ces couleurs d'automne, des verres pâles qui font rappeler un petit peu les, les premières couleurs du printemps, donc les verres pâles jusqu'aux rouilles, rouille foncé marron. Des couleurs qui sont douces, qui, qui sont agréables au regard à partir du moment où on attend la lumière suffisamment longtemps pour qu'elle qu elle soit là. La dernière série que, que j'ai faite s'appelle « Sur le motif ». Et « Sur le motif », c'est une expression euh, empruntée aux peintres et aux premiers peintres qui, ont, qui, qui peignaient sur le motif les, les, les, les peintures de paysage. Et, et donc, on pouvait à la fois, il restait très longtemps à observer, à attendre la lumière, à peindre. Et en même temps, euh, il fixait de façon définitive sur, sur, sur leur toile euh, un, un moment qui, qui était gravé dans leur tête. Je crois que la photographie, c'est un petit peu pareil là. Mais je suis en attente, j'attends les lumières, je peux rester longtemps au même endroit, observer, attendre le, le moment décisif et puis, et puis là il faut capturer, on n'a pas la possibilité de composer, de, de rajouter plusieurs prises, donc il faut être, il faut être au bon moment. On est dans la contemplation, c'est sûr, et, et on est dans la mémoire de l'instant en même temps. Donc euh, cette contemplation, elle, elle crée des, des sensations, elle, crée, elle, elle exacerbe certains sentiments et donc il y a, en tout cas en ce qui me concerne, la, la volonté d'en garder une trace.